Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec mon ami Jérémy et on va parler bah, des différences entre les hétéros, les homosexuels parce que je me suis rendu compte qu'avec lui, j'adore parler de sexualité, de relation à l'autre et souvent il me dit ah, Mais vous faites des trucs bizarres, vous les hétéros, je prends rien, ça nous fait tout le temps tellement rire. Et on a décidé qu'on allait partager ces conversations avec vous. Salut tout le monde! <rire> Du coup, euh, une des choses dont on avait parlé beaucoup et qui m'avait marqué dans ta réaction, c'était quand je, je parlais de cette espèce d'injonction à la pénétration en fait, où genre dans un rapport sexuel hétéro, euh, tu vas à droite au but quoi, il y a pénétration et, et limite s'il n'y a pas pénétration, ben, le mec il va être frustré ou il y a un problème avec la relation. Et t'en penses quoi de ça Bah moi dans mon expérience, euh, bon, bien sûr je ne parle pas du tout au nom de tous les homos, hein, loin de là, mais moi, dans mon expérience, euh, la pénétration, ce n'est pas du tout obligatoire. Et ce n'est euh, pas systématique. Ça arrive, euh, voilà, ça dépend avec qui. Euh, après, euh, j'ai l'impression que moi, dans les relations homo, il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent en dehors de la pénétration. Et qu'on peut se rencontrer pour, euh, bah, pour faire du sexe oral euh, ou pour... Euh, ou pour la masturbation, ou pour, mmh. euh, pour euh, voilà, plein de choses qui n'incluent pas forcément une pénétration. C'est vraiment pas systématique et ça dépend de l'humeur, de l'envie. Voilà. Ouais. Après, il y, y a des garçons qui ont besoin de ça à chaque fois, bien mmh. sûr. Mais euh, moi, comme euh, pour moi, c'est pas le cas, c'est vrai que je, je choisis aussi des partenaires qui sont pas euh, complètement euh, voilà, vraiment focalisés là-dessus. Ouais. mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est peut-être plus simple à trouver que... Euh, parce qu'en effet, bon, après la pénétration anale, c'est sûr que ça demande un peu plus bah, de préparation, d'implication, que en apparence, une pénétration vaginale, même si euh, je trouve que les femmes sont pénétrées globalement bien trop tôt et bien trop vite, et sans qu'elles soient prêtes, mais comme il euh, n'y a pas un sphincter aussi serré, d'une certaine manière, c'est bon, bah, on peut y aller. Alors que, bah, en fait, pas vraiment, mais... Euh... Ouais, tu penses que c'est à cause de ça que d'une certaine manière a... c'est différent Bah, c'est sûr que. C est... C est... Déjà, déjà, il faut savoir que la pénétration anale, même enfin, pour les garçons aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire que même s'il y a des, des hommes qui... qui peuvent être passifs assez facilement, et assez... Enfin, sans forcément beaucoup de préparation, pour la majorité je pense que c'est quand même euh, il faut il faut être préparé euh, il faut avoir envie euh, il faut que la personne sache s'y prendre et c'est vrai que on a vite fait de, de se faire mal au en fait aussi c'est à dire mmh. qu'il y a il y a plein de fois où euh, on essaye euh, et puis en fait on va un peu trop vite et du coup mmh. euh, on, se, on se fait mal et du coup on n'a plus envie du tout après une fois qu'on a eu mal en fait c'est plus possible ça interrompt en fait ouais. le truc ça ouais, ça, ça arrive ouais. ça coupe tout ça coupe tout mmh. c et c'est là où c'est intéressant parce que ça coupe tout, mais là où j'imagine, et même bah, j'imagine, ça a été mon expérience euh, il y a pas mal d'années, avant que je me rende compte que j'avais le droit de dire que, bah, en fait, non, si ça fait mal, ou si c'est désagréable, j'ai le droit de dire stop. Mais il y a plein de femmes qui vont continuer, même si ça a fait hyper mal, mais mmh. qui vont pas s'autoriser à, mmh. à dire, bah, en fait, non, j'ai envie d'autre chose, ou euh, on arrête maintenant. Un des trucs dans nos conversations qui m'avait vachement marqué aussi, c'est quand on parlait genre d'érection et de, du fait que dans la sexualité hétéro, si un homme n'a pas d'érection, c'est un peu genre la fin du monde quoi genre il y a un truc vraiment problématique où euh, il va y avoir toute cette honte qui se, se colle là-dessus et tu avais l'air de dire que c'était un peu différent du monde dans ton expérience Écoute, oui, c'est euh, un peu différent parce que d'abord alors, encore une fois, je ne fais pas de règle générale, c'est vraiment. Euh, voilà, mais... mais au moins, tu nous donnes l'idée que c'est possible ouais, ouais. d'avoir un monde <rire> qui ne réservé qu'au monde homosexuel. Non, bien sûr. Et c'est un peu bien cette sûr. idée de cette vidéo aussi. C'est pour ouais. moi, la raison pour laquelle j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est pour dire mais en fait, euh, c'est possible de faire différemment, qu'on soit homosexuel ou hétéro ou qu'est-ce qu'on veut. Euh, on a le droit de s'autoriser à faire différemment. On a le droit d'explorer. Voilà. Donc, pour la question de l'érection, c'est-à-dire qu'il y a certains hommes, euh, quand ils sont dans la position passive, donc dans la position de se faire pénétrer, euh, ressentent uniquement le plaisir dans leur prostate, mm -hmm. et du coup, n'ont pas d'érection. Mm -hmm. Et c'est assez courant, en fait, euh, d'avoir des hommes qui, euh, pendant l'acte, euh, n'ont en fait, pas d'érection parce qu'ils se font pénétrer, mm -hmm. et euh, ils n'ont pas d'érection. Euh, Alors, bien sûr, il y a plein d'hommes qui ont des érections pendant euh, l'acte, etc mais c'est voilà c'est pas c'est pas gênant et puis il y a aussi des cas où euh, bah, la, la, la relation sexuelle peut se passer avec l'un qui donne et l'autre qui reçoit et c'est pas forcément une pénétration ça peut être d'autres d'autres pratiques d'autres actes ou des caresses mmh. ou voilà il y a plein de choses c'est très riche en fait et, et c'est celui qui par exemple celui qui donne n'a pas forcément d'érection mais il ressent du plaisir à donner mmh. Et voilà En fait, ce nom-là, l'érection n'est pas, pas vraiment un problème. c'est pas quelque chose qui nous obnubile, je pense. Alors que c'est vrai que les garçons hétéros, ils, sont, ils aiment pas qu'on les voit au repos, en fait. Ils aiment pas qu'on les voit pas en érection. Ils ont vraiment ouais. besoin de se montrer en érection. C'est comme si c'était un signe Et extérieur. Ça, que ça prouve, genre, ouais, j'ai une masculinité, il ouais. y a besoin d'affirmer ça. ça ouais. Alors qu'entre ouais, qu nous, après, encore une fois, c'est mon ressenti, mais mon ressenti, c'est que entre trois euh, on, même on aime, on aime bien voir aussi au repos et... Euh, bah, ouais. En soi, un pénis au repos, c'est hyper sensible mmh. en fait. Ouais. Super sensible, et puis on peut faire plein de choses avec. Ouais. Ah. Moi, j'ai une question que j'aimerais te poser, parce qu'on parle Beaucoup de sexe tous les deux, on parle beaucoup d'amour tous les deux, on parle beaucoup Surtout de... Surtout d'amour. Ouais, on Surtout parle beaucoup d'amour. Le sexe, c'est vraiment, la... <rire> vraiment la manifestation physique ouais. de l'amour. Si tu avais un truc à dire sur la manière dont... Euh, euh, tu vas sur des trucs qui t'ont surpris de nos conversations, ou euh, mm -hmm. sur ce sujet-là, ou sur d'autres, tu vois. Oui, moi, quand j'entends je, les récits un peu intimes de mes amis euh, hétéros, ben il y a beaucoup de choses qui me marquent qui me frappent en fait ouais. à commencer par euh, la pression mmh. moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout la même énergie le sexe homo le sexe hétéro mmh. en termes de pression psychologique mmh. que vraiment entre homo on est euh, on est un peu déluré en fait c'est-à-dire que on se bah, quand on se connaît pas tu vois on va on va se regarder, on va se voir, on va se plaire, on va se rapprocher, mmh. et puis eh ben, on, va, on va avoir envie de faire euh, voilà, des trucs sexuels et tout. Mais c'est vraiment du jeu, et bien sûr, il se passe aussi des fois où il y a des sentiments et de la jalousie, et ça peut se développer aussi comme dans une relation on va dire hétéro, mais d'une manière générale, je trouve que chez les homos, le sexe, c'est beaucoup plus léger, beaucoup mmh. plus ludique. Je trouve qu'on oublie carrément ce truc ouais. de jeu dans la sexualité hétéro, tout de suite ça devient sérieux, tout de suite il y a ces normes, ça doit ressembler à ci, ressembler à ça. ça, et si ça colle pas, et on oublie de jouer en fait. Ouais. Ouais. Et moi ce qui compte, surtout mes amis filles hein, qui me racontent, mais aussi parfois mes amis garçons en fait, hein, mais ils en parlent moins, moins sincèrement, c'est euh, vraiment l'injonction à bander, l'injonction à jouir, mm -hmm. l'injonction à faire jouir. Euh, ah mais arrêtez <rire> Tout ça, tout ça pour moi c'est très violent en fait. Ouais. Parce que... Après, voilà moi, dans ma conception du sexe, euh, mais alors je sais que du coup je la partage pas forcément avec euh, tous mes amis homo, enfin j'en ai, ai pu en discuter aussi euh, grâce à toi avec des amis homo, moi, dans ma conception du sexe, euh, moi c'est vraiment, euh, vraiment du fun en fait. Mm -hmm. C'est pas grave si on jouit pas, c'est pas grave euh, si je sais pas quoi, il euh, n'y a pas de pression, si quelqu'un a pas envie de faire un truc. Euh, de toute façon, on le sent en général quand... Euh, on se lance dans quelque chose et la personne est un peu réticente, un peu. se laisse pas trop faire. Ben, mm. ben moi je sais que c'est des choses que je ressens, du coup, euh, j'insiste pas. Et, ouais. et voilà. Après, j'étais aussi dans la situation où on m'a fait des choses que j'avais pas forcément envie de faire. Et j'ai été aussi dans la situation où euh, j'ai pas su dire non. Ouais. Donc, je comprends tout à fait euh, le problème de toutes ces personnes euh, qui n'arrivent pas à dire non. C'est vrai qu'il y a des fois où, ben des fois on se dit que c'est peut-être que c'est pas poli, que c'est pas sympa, que c'est pas, pas cool pour l'autre, qu'on va là, aimer. voilà, c'est ça, fais... qu'il voudra plus, voilà. Et euh... Mais c'est vrai que maintenant, euh... maintenant, je me fais quand même moins de... Parce que j'ai quand même constaté que quand les, les personnes avec qui voilà, on a des relations euh, sexuelles ou plus, hein, c'est euh... C'est-à-dire que soit on leur plaît vraiment, c'est-à-dire c'est pas que pour le physique, ça peut être pour plein d'autres raisons, amicales, intellectuelles, etc., morales, voilà. Bah, en général, elles s'arrêtent pas à une pratique sexuelle qui a été interrompue ou qui n'a pas été possible. Mais complètement, ouais. oui, mais complètement. Ouais. Mais je crois que sur le moment, on perd ça de vue en fait. Il y a un peu ce côté genre, ah oh, mon dieu, si on n'a pas réussi ça, ou si ouais. on s'est arrêté, ou s'il y a eu un bug, c'est grave. D'un coup, c'est un problème et ça va anéantir la relation, alors que pas du tout, en fait. On s'aime, on se plaît, on a envie de jouer ça. ensemble, de faire l'amour. C'est ça. Euh, pas... Il n'y a pas de truc de... Il faut réussir, du ouais. coup, on peut être en relation heureux ensemble et s'épanouir, tout ça. Alors moi, je me souviens que j'avais une conversation avec euh, ma psy, qui est sexologue aussi. Et, euh, et dans cette conversation, euh, ben, ça paraît évident, hein, elle m'avait dit, oui, mais dans un monde sans pornographie, sans pub, sans porno, etc., en fait, les choses se passent différemment entre les êtres. C'est-à-dire que il y a une phase de la vie où, je ne donne pas d'âge, mais c'est la phase où on commence à s'ouvrir à, à, à l'autre, il y a une phase où, en fait, la sexualité, c'est juste se tenir la main et se mettre la tête sur l'épaule de l'autre. Et en fait, c'est déjà le début de la sexualité, ça. Et qu'après, cette phase, elle peut durer assez longtemps. Après, il y a un moment où on va se faire un bisou. Après, il y a un moment où on va se caresser, peut-être des parties plus euh, euh, génitales ou, ou érogènes. Et puis, il y a un moment où, très progressivement, on va euh, voilà, enlever ses vêtements et, et vraiment commencer à faire l'amour, se pénétrer, etc. Mais c'est tout un, toute une évolution. Il y a plein d'étapes, et c'est vrai que moi, ce que je trouve violent, je me rends compte... Euh, Moi-même, je suis passé par là, j'ai pas fait passer par toutes ces étapes à cause de, du monde dans lequel on vit et des représentations qu'on nous impose. Et, euh, et, et je trouve que c'est très violent, en fait, pour les adolescents ou les jeunes adultes, euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la sexualité, précisément parce que euh, c'est trop ancré dans nos habitudes que... Euh, Justement, il faut tout de suite se mettre à poil, se ouais. pénétrer, se sucer, ce machin. Mais en fait, des, ça, c'est des pratiques qui sont très fortes. Euh, mais le, le corps, il, le corps il, en fait, il est, il est réceptif à des stimuli très très fins, en fait. Mm -hmm. Et parfois, ça peut être très très excitant de, de se caresser, de se prendre dans les bras, de simplement mm -hmm. s'embrasser. Et on oublie toute cette phase de l'amour, du sexe, mm -hmm. qui est, est la plus importante, en fait. Et que ça soit dans la découverte de la sexualité, l'enfance, l'adolescence, mais même dans genre deux adultes qui se rencontrent, il y a un espèce de truc où y a, on se rencontre et puis après il y a le sexe. Et mais toutes ces étapes entre les mm. deux, et je suis carrément d'accord à partir du moment où on se tient la main, c'est déjà du sexe en mm. fait. Il y a déjà une énergie qui passe, une connexion qui passe, il euh, y a plein de trucs euh, qu'on oublie de ressentir en fait, parce qu'ils sont peut-être plus subtils. Complètement. Mm. Par exemple, dans Kana Sutra ou les, ou les tantras euh, qui abordent la sexualité, en fait, euh, typiquement, la pénétration, c'est le moment où on jouit. C'est-à-dire, il euh, y a tout un tas de choses qui viennent avant, qui n'ont rien à voir avec le contact euh, avec un pénis ou un vagin. Et le moment où on pénètre l'autre personne, c'est chaque euh, pénétration, chaque mouvement est un orgasme et ça doit durer longtemps. et c'est et c'est un moment où, justement, quand tu parles beaucoup de préparation, de la pénétration, etc., notamment pour les femmes, ben, dans les tantras, euh, c'est de ça dont il est question. C'est préparer longuement, mais plusieurs jours avant le désir, euh, capturer une énergie, stimuler quelque chose. Et le moment où, enfin, euh, les corps euh, s'accouplent, euh, c'est un moment de pure jouissance. Alors que nous, on, franchement, on est des sauvages, quoi. On, on se déshabille, on a froid, et, euh, et, et directement il faut rentrer euh, un pénis dans un trou, et, et euh, c'est horrible. horrible. Et chez les homos, c'est tout aussi horrible quand ça se passe comme ça, sauf qu'un un anus, un rectum, ça ne se pénètre pas comme ça. Rares, mmh. rares sont les hommes qui ont la capacité de. Voilà, il faut justement euh, pénétration anale, mais ouais. c'est pareil pour les femmes. Euh, si on n'a pas de désir, s'il n'y a pas ces sphincters mmh. qui se débloquent sous l'action du désir mmh. et de l'envie, ben soit ça fait très très mal, mais Parce ça fait mal. D'une certaine manière, vous êtes obligé. Hein, on en est obligé de, de cultiver le désir. On obligé de cultiver le désir. Et moi j'aimerais tellement ça pour les femmes aussi, pas euh, enfin, le sexe anal, mais, mais d'être obligé de cultiver du désir, un vrai désir, mmh. un vrai vrai vrai désir, avant d'être pénétré. est mmh. tellement. Ça manque tellement, en fait. Voilà. Mmh. Merci d'avoir parlé avec moi, Mais Jérémy. Avec, avec, avec, grand plaisir. avec grand plaisir. J'adore <rire> toujours parler avec toi. Je pense -ce que, que c'est une belle conclusion pour cette vidéo. Et j'ai envie de rester sur cette phrase de la pénétration, c'est le moment de l'orgasme. C'est le moment où on jouit à chaque caresse. On jouit et, et ça peut tellement être ça. Ça peut être tellement beau, tellement doux. Quand on enlève toutes les injonctions, quand on enlève toutes les pressions et on peut donner un peu plus de liberté. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé passer ce petit moment avec nous. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de différentes choses dans la sexualité, d'apprendre à avoir plus de liberté, je vous invite à télécharger mon e-book Un nouveau regard sur votre vie sexuelle. Le lien est juste en dessous dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez à la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir